Pour travailler efficacement dans Windows, il est important d'être en mesure de changer de fenêtre ou d'application rapidement car vous devrez le faire des centaines de fois par jour en travaillant avec votre ordinateur. Je vous recommande donc d'arrêter la présente vidéo après chaque méthode que je présente et de la pratiquer avant de continuer la lecture. Voyons dès maintenant quelques méthodes pour passer d'une fenêtre à l'autre. Premièrement, il est toujours possible de passer d'une application à l'autre ou d'un document à l'autre simplement en utilisant la barre des tâches. Par exemple, ici, les trois notes sont disponibles sous l'icône « Bloc-notes » dans ma barre des tâches. Elles sont visibles dans un aperçu dans l'ordre dans lequel elles ont été créées ou ouvertes. Le X en haut à droite de chaque vignette d'aperçu permet de fermer un document directement. Une deuxième façon rapide et efficace de changer de fenêtre consiste à tenir la touche « Alt » enfoncée avec le pouce gauche et à appuyer sur la touche « Tabulation » une frappe à la fois avec le majeur. Lorsque je suis sur la fenêtre à laquelle je veux accéder, je relâche simplement la touche Alt et cette fenêtre se place à l'avant-plan. Si j'enfonce à nouveau la touche Alt et que je n'appuie qu'une seule fois sur la touche Tabulation, je reviens automatiquement à la fenêtre précédente. Alt plus Tabulation à nouveau et j'alterne maintenant entre les deux fenêtres. Faites-le avec quelques fenêtres pour vous pratiquer. L'erreur la plus fréquente que je vois lorsque les gens tentent d'utiliser le raccourci clavier Alt plus Tabulation est qu'ils ne tiennent pas la touche « ALT » suffisamment longtemps. Ils l'enfoncent et la relâchent trop rapidement, comme s'ils avaient peur de se brûler. Tenez votre touche « ALT » bien enfoncée avec votre pouce, puis appuyez sur la touche « Tabulation » une première fois sans relâcher la touche « ALT ». Appuyez sur la touche « Tabulation » à nouveau, à une cadence d'une frappe à la seconde. Vous pourrez aller plus rapidement éventuellement, mais pour l'instant, habituez-vous surtout à tenir la touche « ALT » bien enfoncée et à ne pas la lâcher tant que vous n'êtes pas sur la bonne fenêtre. Si vous devez reculer parmi plusieurs fenêtres, tenez toujours la touche Alt bien enfoncée avec votre pouce, enfoncez la touche Majuscule avec votre annulaire, puis appuyez sur la touche Tabulation avec votre majeur. Oui, il est important d'utiliser les bons doigts pour éviter de travailler la main tordue. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez aussi utiliser la touche alt car celle à droite de votre barre d'espacement, et appuyer sur Tabulation. Une fois que le menu d'application apparaît à l'écran, vous pouvez relâcher la touche alt car et n'appuyer que sur la touche Tabulation pour passer d'une application à l'autre. La liste des applications ouvertes reste à l'écran sans tenir de touche enfoncée. Une troisième façon de passer d'une application à l'autre consiste à utiliser le raccourci clavier Windows plus Tabulation. Contrairement à Alt plus Tabulation, vous n'avez pas ajouté de frappe avec la touche Tabulation. Vous ne faites ce raccourci qu'une seule fois et toutes vos fenêtres ouvertes apparaissent à l'écran. Vous pouvez alors cliquer sur la fenêtre de votre choix avec votre souris. Un avantage de cette méthode est que vous pouvez fermer un document ou une application en cliquant sur le X en haut à droite de chaque vignette sur l'écran. La dernière version de Windows affiche aussi un historique des applications que vous avez utilisées. Vous pouvez le naviguer soit en roulant la molette de votre souris, en utilisant les flèches de votre clavier, ou en glissant deux doigts sur le pavé tactile d'un ordinateur portable. Finalement, vous pouvez aussi ajouter le bouton « Vue des tâches » à la barre des tâches. Cliquez sur votre barre des tâches avec le bouton droit de votre souris, puis sur Afficher le bouton d'affichage des tâches. Une icône en forme de fenêtre apparaît à droite du menu Démarrer. Cliquez sur ce bouton a le même effet que le raccourci clavier Windows plus tabulation. Vous voyez apparaître une fenêtre avec une vignette pour chaque document ouvert ou application en cours d'exécution sur votre ordinateur. Pour quitter cette vue, vous pouvez soit appuyer sur la touche d'échappement en haut à gauche de votre clavier ou pointer sur l'arrière-plan de votre bureau et cliquer avec votre souris. Vous n'avez pas vraiment à choisir une façon ou une autre de passer d'une application à l'autre. En connaissant quelques méthodes différentes, vous pourrez utiliser celle qui convient le mieux au moment opportun. Revoyez cette vidéo à quelques reprises et pratiquez les quatre méthodes présentées.